passe pouce bleu oui. aujourd'hui euh, je fais une vidéo si demain vous atteignez un million d'abonnés en plus en 24 heures je supprime euh, ma chaîne c'est ouais. ah, une moi, expérience sociale ça, ça, ça c'est une vraie expérience sociale c'est la façon à comme ça quel génie ce libro ouais. bon euh, allez j'ai des potions, j'ai les TNT, c'est la fête. On va à ce Soit c'est le début, soit c'est la fin. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors c'est le début de la fin. salut. Ouais, allez. T'as de Léo, Léo, Léo, passe des trucs. Putain, c'est quoi cette protection Venez, on sort de la base, je vous donne. Je vous rappelle les TNT et les. Non, mais ils vont venir les blancs. Les bleus sont en droit. Alors, Richard. Alors, attendez, je fais ça. Ok. Alors, Bichard, hop, hop. Pourquoi j'ai de l'or sur moi Et t'as toujours pas vu ta potion Ok, la ou la vue la vue la TNT, et toi, Diplex j'ai une pioche de molette sur moi Et tiens. Regarde ce que j'ai comme potion. T'as Fire Ah ouais, j'ai. Et ouais, je l'ai pas vu moi. Ouais, enfin, t'as pas vu. T'as fait d'autres erreurs, hein. Oui, mais j'ai pas vu. Qui c'est qui est mort dans le Nether qui est tout seul C'est qui avec du P4. C'est pas ma team, c'est fou. Mmh. Vas-y, on y va non, attendez, attendez. Ah, oui. On voit les potions quand devant leur base hein, on on Attendez, attendez, attendez. Je prends des flèches encore. Comment <rire> là, du coup Est-ce qu'il y a bien le sable dans le truc hein Oui. Attends, je regarde, regarde s'il y a pas du stuff meilleur ouais. C'est le début de la fin. Et. tout le monde c'est la vie de la fin pokémon. C'est Poppy. Mais attends. On a Je sais pas si tu le, le droit de rester à droite De taille <rire> Eh hey, je peux en faire encore une TNT Je peux même en faire un Oh deux. non <rire> Il a une même truc que moi. Je peux, hein je peux encore faire des TNT Non garde garde au cas où Là on rentre mec avec 10 TNT, je crois pas hein. On rentre. Garde, garde au cas où, si on rate l'assaut la, on en a deux. Vas-y euh... go par euh, contre, s'il te plaît. Vous avez du flip Oui j'ai le flip de style. vas go, moi j'y vais. attends, attends. Plex il a des pommes d'or? Ouais, j'en ouais. ai deux. Vas-y, go. Bichard, on part. Hein. Allez, non, non, bah, attendez-moi là-haut. Ça se trouve, ils viennent là. Pas plus. On va défonce. défoncer. Bah attendez-moi, je suis là. Toi, Bichard, saute! Sors, sors Il est où, Bichard? Il est où, Bichard? Je suis là. Qu'est-ce qu qu que tu fous? Une en fois fait, que c'est pas mal dernier, on est parti en direction du spawn là. Ah, ok, bah attendez-moi. Ah, là, là, en face de toi. Faut ah, j'ai des Death Raider 3. Nice. Vas-y, go. Genre 6 mètres de l'eau, les ben je suis bien. j'ai cru que d'iplex c'était un adversaire, j'étais en mode. Ah, <rire> non, il aurait juste. Bah, ils... Ils au pire, on cherche tout. pas à comprendre pour leur salle, on explose tout. En dessous, bon, on on peut tout tout ensemble. bah, au on pire, go passer par là. Les verres ils sont par là-haut. Go passer par derrière et on les enclenche par derrière. Ouais, parce qu'au middle on les de croisés tout seul. Ouais. Les gars, pas le droit au soda, je rappelle parce que si jamais vous faites mettre en fire, j'ai même pas de soda dans mon inventaire. Je vais un mais bon, au cas où s'il voit pas, je le pose MDR. Et là, et là, si on les croit, c'est la première. Par contre, je trouve ça vraiment con la règle de pas le droit de soda. Bon, je veux bien, genre un soda, tu vois, genre un soda qui dure longtemps et qui bloque les gens. Ok, mais un soda juste pour se couper le feu, c'est rien. Non, non, non, parce qu'il y en a qui le louent. Mais un pseudo pour MLG ça fait certainement chaud. J'aurais MLG. Moi ouais, je trouve mais MLG. On sort de la base, place, ouais. Allez on les défonce là Je m'en bats Même oui. ça serait tellement kiffant qu'ils partent de leur base et que nous on assaut en même temps. Ou alors qu'ils aillent assaut ouais. la team de Yoni. Mais je pense ils vont nous assaut nous. Si ouais, ouais, ouais. Ou alors peut-être qu'ils bon bon une feinte à l'équipe euh... de Yoni qui nous dit ça. On y va On fonce Vous êtes où Vous êtes où Ah oui. Que vous êtes pris On bon. fonce 3. Donc, on défonce toute la base Ah ils sont là Vas-y oh, vas-y Regarde regarde regarde je peux okay. Oh il est tombé Il est tombé Il est tombé Go Go oh, oh, oh, Attends je pète la salle, Je pète la France Vous vous en battez oui. les couilles Encore attends je mets deux TLT, mais deux TLT, Mais deux TNT On les le Ah mais tu peux à poser des, des, Encore. des TNT Encore J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas Non au-dessus, au-dessus, au-dessus au Non non au-dessus en, en pile au-dessus ah c'est bon. Voilà, laissez en tout. le dessous. Ils ont vu potion. Oh oh. Putain mais c'est quoi en base Non c'est bon là. Ah merde. Merde, what J'ai perdu mes TNT. Ça va les mecs J'en ai encore, j'en ai encore. Vous avez encore des TNT Attention, Oh go Encore, encore. Non, ça passe pas. Mettez une TNT les mecs. Mettez une TNT, je la mets. Ouais, ouais. Vas-y, pète, pète, pète, pète. On défonce leur base à la base <rire> Encore! Encore! Mais, encore mais t'es en escalier au pire! Passe, ah bah là, on passe, non! on passe pas là, Vas-y, pose une TNT là! Oh, ouais, en dessous, ils sont en dessous! Ils sont, en dessous. Sur là, ils sont là! Ils sont là! Pose oh, une oui, TNT là! Go. Oh, go. Ah ouais, il... ah, là! là au-dessus, au-dessus! Au au au au active, active, active! active, ah, okay, active, active. Ah, oui, merci, moi okay, active! Derrière nous, derrière nous! Derrière Putain, cachez-vous, cachez-vous! Go rentrer, go rentrer! Encore, encore! On rentre. On a leur base. Il y a Yoni, le, le, Ils ont fait quoi ici y a, y a Yoni, y a Yoni. Ok, go back, go back. Y a Dpex, go, go avec moi. Ils sont trois sur moi. Vas-y, vas-y, Ils étaient 3 pense, sur moi. moi hein. Dipex, vas-y, pense. Ouais, j ai, j ai, j ai, je pense. ça Sunil, Putain, Nark. Aide-moi, Dipex. Il a 6 coeurs. Mais t'es où Là, enfin, bah, là, là, on se... Léo, Léo. Ouais. ouais. ouais où Merde, mon épée J'ai utilisé ah. mon épée tu es, cap je suis mort. Ah, je suis mort, putain, les gars! Mais tué Gab, ah, j'ai bâti qu ce qui suivait là! Non. Bah, je suis mort, je vous ai dit! Il ah, c'est pas grave, les mecs! On les a défoncés, là, les paix, ils les ont! Ah, ah c'est pas grave, on on est dans notre On fait quoi, on y retourne? Bah oui, a... ouais. ouais, ouais, clairement! Hein. Les mecs, c'est qui tout le On s'en bat les steaks, hein. franchement, moi je m'en Si on peut casser des trucs! Ouais, dit, dit ouais moi, je... Le... Genre, je m'en bats les steaks, mais genre, complet! Hein. On met une underpearl sur moi, genre ah bah... Non mais j'ai pas le droit de faire une pas, potion. Un peu de bouffe et on y retourne. Là, là les, les, les verts ils font moi les malins. Mais a bien les poussés. Là il y a la team Ioni qui va les faire un peu en plus. Non il faut pas en train de se les faire en plus. Hein. Non non non non. Sinon il y aurait des kills là. Il a rien. Merci. Vous voyez allez. allez, sort. Okay, ouais de la bouffe. Je vais sortir, putain. Je vais attendre ping là. De speed. Un de de speed. Ouais, marqué, je un quick speed. Quelqu'un me prend un speed. Merde, je m'attaque à personne. Je vous ah en prie. Aller au, c'est dommage parce qu'on l'aura mis cher. Bon, hein. bah, en fait, on n'est pas resté groupé. Ouais, mon ça. Tous bah tous oui, tous en tous fait. fait, vous vous êtes parti dans les mines, moi je suis mort. Ouais, mais fallait, fallait pas, fallait y aller. Bah je pouvais pas, en fait, ils m'ont, ils m'ont fake. Ouais, mais on n'avait pas fake la team Ionie, c'était du suicide. Ouais, c'est clairement du suicide. Bon, les gars. par contre, je suis con d'avoir ils, ouais. ils sont en train de reboucher Ils sont en train de reboucher Ah oh, oui, allez, go oui. Et la team à toujours Pario. La team à Yoni, ils branlent le quoi ouais, je... Qu'est-ce qu'ils attendent Il y a juste l'opérateur. Les mecs, j'ai vos potions, hein Ouais, bah drop une, on en prend une maintenant. Oh, nice Ah, allez, go. yes c'est bon Go clean up On clean up les mecs et on récupère tout le stuff et on a leur base. La base, elle doit être encore ouverte. Je crois qui..! va tuer genre ne serait-ce que un bleu. Oh là là. Qu'est-ce qu'il avec son cheval quest Faut que Faut avec son cheval grand. Pour moi on nique un quoi. Attends nique un, tu prends ça les mecs si on arrive à les avoir, on récupère leur stuff et on se barre Il y a moyen. Là là là. Putain, me fait peur Faut j'ai lag. maintenant. Ou alors on va chez les pleu. Pas. non sais non. Oh Ils sont là les bleus Ils sont là Ouais on a pu tenter. Si on est encore, en est encore On peut encore rentrer hein je pense. Ah oui oui il est bleu Il, il est les bleu, bleu Il, il est bleu Il est bleu Il bleu, bleu, bleu, oh est il bleu, bleu, oh bleu. Oh oh, est Il est le bleu, bleu. bleu. on oh, oh, est Ah si si on peut. laissez les célestes les célestes Attends Vous êtes prêts Attends attends attends attends Attends Attends Attends mais comme ça en fait, je suis, oh, bah, je suis mort. Ça moi va. je cherche pas, je, je vais J'étais à fond sur. Euh, j ai, j ai bah moi j'ai pas, pas cherché, j'ai juste juste fighté quoi. Ouais pareil, j'ai pas <rire> cherché, ah, ah, moi, moi je ça. Je tire de flèche sur les mecs qui m'a yoni. On est en train de tout épuiser, mais de toute façon on peut rien faire. Go de <rire> toute façon on a plus rien. Non, on va rien, euh, qu'on reste ou quoi, on va se faire assaut, donc, euh... Non mais c'est bon, les, les verres ils sont grave dans la merde. Vous revenez, revenez avec du stuff, on les tue et vous récupérez le stuff et on se barre. J'ai un peu de stuff, j'en ai y Y'en a un qui est tout seul, Vipera 3,5, Yoni aussi. J'y récupère du stuff. Oh oh Léo il est mort, Léo il est mort. Mais oui les mecs, ils, ont... ils sont grave mal. J'ai récupéré recupe... une épée. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Vipera, je suis en train de tuer Vipera les mecs, il a à 4. Il stuff par terre. Je récupère tout et je me barre. Vas-y. Attends attends se sont tués, ils sont sont. Ah. Oh Les mecs, les mecs, venez, c'est tout. Bah, moi j'arrive. Je le les mecs. C'est tout le stop. C'est tout le stop. Oh Yoni, Yoni est mort. Yoni est mort. Oh c'est beau jeu. Oh yes. C'est tout le stop, le fake. Oh non, c'est bon, c'est bon, pour Protection 3. Attends, j'arrive j'arrive j'arrive vais. où Je suis sorti, Je suis sorti. tu où Tu où j'ai devant leur base la mecs, venez tu drop du stuff. Je peux encore y aller mais les gars, putain vous aurez dû prendre une perles. j'aurais pu me rebarrer avec du stuff encore. Autant. Mais le euh, Léo je crois il est pas fou Je fond. suis devant la base, je suis devant la base. Là là il y a du je stuff là. Regarde par terre, par terre. Gros gros, attends. Wesh il est où mon stuff là Là là, drop, j'ai tout drop là. Récupère tout et tu, tu le donneras aux autres. Attends, attends, attends, encore tuer les vers Moi j'arrive hein. Ah, je suis sur le chemin. Eux ils ont récupéré pas mal de, de stuff la team à il y a déjà, Ah il, il a un timer qui est très bien. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je Ok, ça, ça oh, j'ai pas réussi à récupérer Don't le récupérer. Donc, du stuff, bot, Ouais. Donc, oh, du stuff. mais non, mais euh, je, là, je, je, non, chante, je fous. Il rebouche. Bah oui, bah, J'ai pas eu mieux. Il a rebouché. Euh, Quelqu'un à la base ramène deux TNT, on les refait. Ah merde, euh, ouais, je suis parti à la base. Enfin, on je est juste parti de la base fait. en fait. pas forcer là c'est euh, compliqué mais bah euh... si, là, là on, Putain, on peut pas forcer et on on n'a plus rien à faire à notre base en fait quelqu'un retourne à la base rapide prendre deux TNT sûr bah attends cheval donc euh... mais hop euh... j'y vais hein. ça peut y aller il le bleu il y le bleu il y le bleu derrière oui, il est bah ah oui en ah ouais. il y le bleu laissez les fight les verts laissez laissez fight les verts non, non, non, non, non on peut les fight. Oh, ils sont, sont deux, ils sont deux, ils sont deux. Non, ils sont trois, ils sont trois. Et Léo, le prend cher. <rire> oh merde. Goal focus, Léo. focus, Léo. Oh là là, j'ai lagué. Y'a y a Yoni, Krizzik sur moi, venez vite. Venez vite, les mecs. Et yoni. Vas-y, ouais, il faut que je tue ce cheval de mort. Et les autres, ils sont en train de Les gars, y'a Yoni et Vipera sur moi. Oui, bah, je viens, je viens. Non, Yoni, il est sur moi, wesh. Mec, y'a Vipera et Krizzik sur moi. J'ai sur un. Euh... Et le nid Putain, okay. Crazy X il m'est grave cher. C'est bon, j'ai mon arc punch, oh il je pourra mort. pas m'avoir. Ok, c'est bon, il m'a pas eu. Il y a rien m en m en m en Merde. Putain, c'est tout Mais les bleus ils sont cons. Les gars, aide-moi, aide-moi, Non mais run, run, run, run, diplex. run, run, run. Ah, je vois. Passe de l'autre côté, passe de l'autre côté. Mais c'est pas Zyplex, Ah bah, elle est où Ah, Diplex salut. Moi, salut. Ah merde Attendez j'arrive, j'en pas de couper Yoni Il y a 3 coeurs Moi je meurs. mort 1,5 heure Yoni, 1,5 heure Bichard, Bichard reviens derrière Y'a Yoni Faire le life Un cœur, un cœur Yoni. Derrière, derrière toi, derrière, -toi, derrière -toi, -toi, toi, Yoni 2,5. Attends, re... derrière toi, derrière, -toi, derrière toi, tu vas te faire enculer. Ça va Bichard, ça va ouais, Oh mon dieu, ça bien. Non, run, run, run, run, tu fais ton 2v3 là Ouais mais t'inquiète, après juste aller dans l'eau, il est punch mec. hein J'ai punch, euh, regarde, ils font rien face à moi. 8 et demi, Ioni, il a 5. Il est à 6 là. Regarde, je regarde, je regarde, je regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, Ils vont tuer. suis. Moi j'arrive avec Diplex. Uni non, va me tuer avec mon meilleur, enfin, le meilleur stuff que je peux avoir actuellement. Et essaye de fuir. Ah. J'arrive avec Diplex moi. On revient vers la base. Euh, on est ouais. autour de la base des verts. Ils vont te voir, Bichard là. Désolé. Ouais, monte dans la montagne. Merci Léo. Euh. <rire> Désolé gros. Bon bah là on a un peu mal, c'est les verts les mieux stuff hein. Sont en fait, ils, sont fait à soin, on défoncé, ils ont fait assez on les a défoncés mais ils ont Ils ont récupéré tout le stuff, stuff hein. Même moi j'ai même pas pu récupérer le meilleur stuff qu'il y avait. Il y a un gros gros retournement de situation là. Ouais. Fais le tour de la base, les verts ils vont sûrement sortir, fight les vieux les gars, ça va être énorme. Je suis toujours pas mal. Moi aussi je suis à bah la base des verts Est-ce que je prends les taux Bah je suis autour là, regarde, tu vois pas y'a Crazy, c'est tout qui me suivent hein. Ils sont On fait quoi Oh non ouais. non non non je sais je sais. Warwick. go se barrer chez les bleus. On a trop TNT. Est-ce qu'on est-ce qu'on passe? Ah, ils vont me tuer. Est-ce qu'on passe chez les bleus? Vas-y allez-y. allez-y mmh. Je suis moi, autour mec. de leur base t'es où? Allez les chez les bleus mec okay, allez les bleus. Ok j'arrive. De... Vous allez non. chez les bleus. Vas-y les, les bleus en rush. Je vous attends. Euh Mais j'ai pas de briquet. On a le droit on a le droit à tour de zone. On a le Ouais ouais ouais. Mais je crois que Léo il est... mort Je suis mort Allez gauchez les plus mec, je les ai grave attirés Putain Michel tu prends le coin bon, Ah d'accord on a plus de 7 diamants Très bien, bien. Vas-y gauchez les plus hein ah, mais ah du diam, c'est bon j'en ai du diam Vas-y gauchez les plus les gars, je les ai attirés, ils sont autour de la base des verts maintenant Bon on se fait enculer. mais c'est pas grave C'est grave c'est la vie <rire> C'est pas grave mec, ben... moi je m'envoie les steaks là, franchement ah parce que moi je pose un briquet. Et chez les bleus. Vous un briquet T'es que... chez les bleus Sneaky hein. Ouais, pas, euh, pas gauche chez bleus mais. Tous les bleus ça au côté quoi En face. Bah regarde le spawn. Euh t'as de la bouffe euh, Léo. Euh je vais en prendre. Ah, il y en a plus hein. J'ai pas plus de bouffe. Il oh, n'y a plus de bouffe à la base, les mecs. Ouais, ouais, autour, autour, bouffe, autour, hein. autour de la base des bleus, il y a masse bouffe. Hein, euh, Venez, et puis il y a masse bouffe. Ouais, je suis là. C est c est deux, en train de C'est trois derniers rentre. Oh mon Dieu. C'est trop derniers qu qu'on a. Eh hey, ils ont. Ouais. si si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, tant pis. On a plus rien à faire. Plus la bouffe. Ouais, je viens. Merde. Go, hein. Il y a personne. Et hey, on, on a oublié d'appuyer sur le bouton pour euh, dire qu'on a fait tous nos. Ah non, on a... On a... Si on a ah, non, non, ah non, non, non, c'était pour dire que tous les AP étaient faits. Aussi. Ouais mais les AP c'est pas nous qui avons... De... dépêchez vous avant qu'ils reviennent. <coughs> euh, t'es rentré Bah ouais, on appelle la TNT. Ah, c'est qui qui a TNT, est TNT Bah on ça? vous attend, en fait, c'est Bichard. Ah, ouais. Moi vous avez besoin de m'attendre, de péter avant et je vous rejoindrai dans la salle. Si vous avez réussi, c'est <coughs> avant la salle <coughs> déjà. Attends, vais... Par contre, faut qu'on pose nos TNT strat stratégiques Je vais monter voir comment c'est ouais, les... Là, on les a, chez les Verts, on a posé n'importe comment, mec Non, bah non Aussi. Oh, c'est juste, juste que vous avez une putain de base. Ouais, ils avaient une putain de même. Ouais, ils avaient. en train de monter, ouais, on ben, leur protège c'est de regarder leur base Ils ont posé n'importe comment leur truc Bah, dis comment, qu'est-ce qu'on doit faire Euh, j'ai en fait, attendez On doit poser où nos trucs c'est où et les J'en sur, sur la montagne? Y'a Yoni, Yoni, Yoni. Bah y y y a un un pété noir. vite là! Bah oui, bah il m'a donné un Et là où ça serait le plus, plus stratégique. Là là là, là venez venez m'aider, venez m'aider! Ah tu te fight aussi? En Ouais, bah je suis mort. Mais quoi? Mais vous êtes sérieux? Bah c'est pas moi qui ai le mec. hein Bichard, ça fait 3 ans que t'es mort. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais, bah, écoute, ouais, je bah, de J'ai hein, fait de... péter un bah oui, leur bah base ouais. avec euh, un creeper. Voilà. J'suis Ouais. T'as fait péter leur base Ouais, avec un creeper. Ah, vu. Ah, faut, faut, faut pas que je meure. Hein, parce que Euh, avec un creeper, je crois que t'as pas le droit avant aujourd'hui Ah, merde ouais, ah, vraiment, je Pas grave. Ils sont quelle team Ils sont bleus, ouais. Ok, fus. Je... C'est quoi le rap Putain, on va chier les verts. Ils sont sans ma gueule. ils sont tous en ma gueule. Et bah euh -y y les cases de la base. les gauche et bleu gauche Ils sont tous ils sont tous sur ma gueule. Les cases dans la forêt. Bah, je peux je pas, pas je peux pas parce que j'ai les trois TNT. Ah ouais ouais non Bichard Bichard t'as un briquet. Mais j'ai des torches. Ok bah viens viens on y va ensemble. Bah, péter rapide. J euh, les vert, attire ou les bleus. Je suis les bleus je Ch les bleus. Attire les bleus et on court. Je suis les bleus. Ok. Ouais mais je suis pas sur de tenir en main. Je reviens je reviens je reviens. Attire les super longs. Qu'est-ce ouais, que j'entends dire euh, Il me faut, il me faut de la. Boue. Et bah, quoi, tu pourrais aller, tu pouvais aller d aider Duplex. Comme ça, comme ça, ça retarde le temps. J'aimerais bien self, ça. Un... Ouais, mais tu retournes. Les aider pour faire quoi c est, c est... Ah mais, est... mais il est à courir. Ah okay. d'accord, je suis à la fin de la map, donc je vais mourir. Richard, les crazies qui sortent ma gueule. Euh, non mais jette-le dans. Ah je suis mort, je suis dans le vide. Dans le vide. Non mais jette-le. Je veux pas, je suis mort. Mais j'étais dans le vide avant que coup. Richard, viens avec Bah allez-y, faites exploser. Faites exploser. Faites exploser. Je suis Vas-y, vas-y. pas là. Là là sur le bloc. De fuck Narenz et Ishan, on Ils ont le même coup ou quoi On passera, on passera, on passera. <rire> J'y crois moi. Là c'est sur ce bloc là, ça va faire. Ah, putain j'ai le SEMS ça passe. pas oh, Ah là, a Yoni là. Il y, y a juste juste le dessus. Il y juste tout Il Il y y ça Il y a y'a Il y il y a un bleu. Putain, je plus de pour rien Bah ouais. je vais t'aider je vais t'aider <rire> je vais pas pour rien gros Fuis bichard oh il est bleu oh oh ah non c'est des 4 bleus ok vas-y je suis mort je on mort je suis Plus je suis mort je Rendez-vous